Madame la Présidente, merci Monsieur le Commissaire, merci. Monsieur le Ministre, alors c'est vrai que nous sommes et nous vivons une confusion sans précédent. Euh, vous l'avez dit, il euh, n'y a pas eu de coordination et pas eu d'harmonisation. On l'a vu sur les tests, on l'a vu sur les critères communs, même pour l'évaluation du nombre de morts, et on le voit aussi sur la classification et la cartographie européenne par rapport aux couleurs. Et il y a même dernièrement sur la quarantaine, puisque cela varie de sept jours à dix et à quatorze. Donc c'est très important d'harmoniser et on a les recommandations de l'ECDC et je pense qu'il faut que les États membres suivent ces recommandations. Mais il y a une confusion aussi sur la transparence de la Commission. On a appris qu'il y avait huit négociateurs qui faisaient des contrats avec les laboratoires, on ne veut pas nous donner les noms. Ça, c'est complètement anormal puisque on veut vérifier les liens ou les conflits d'intérêts entre les négociateurs et les laboratoires pharmaceutiques. On veut avoir accès au marché. On nous répond c'est des marchés privés. Mais en fait, c'est de l'argent public qu'on donne aux laboratoires. Et puis, on veut savoir combien on donne à chaque labo. On, on veut il Connaître la responsabilité par rapport aux effets secondaires. Qui est responsable Les labos ou les états membres Et enfin, les études cliniques. On ne peut pas construire une confiance si on n'a pas accès aux études cliniques si avant l'autorisation de mise sur le marché. C'est comme ça qu'on retrouve la confiance.